C'est des ovins viande, des BMC, c'est une exploitation que j'ai repris de mes parents en 84 et que j'ai continué dans le système que mes parents utilisaient à l'époque. Voilà. Et aujourd'hui, euh, votre troupeau euh... ben, J'ai développé un peu parce que en fait, euh, moi je me suis installé avec le troupeau de mon père en 80 brebis et à l'époque, j'avais mis 70 chèvres, les tiers, sur l'exploitation. Et puis, j'ai fait les chèvres pendant 15 ans. Après, j'ai arrêté parce que mes parents tenaient un restaurant. Donc, on a changé de mode de travail. On a arrêté les chèvres. On a, on a augmenté le troupeau de brebis. On est monté à 120 brebis. Parce que le pâturage euh, pouvait le supporter. Et euh, à la place des chèvres, on a fait chambre et table d'hôte. Voilà. Aujourd'hui... Euh, où en l'exploitation, et des cochons euh, engraissés l'hiver pour des particuliers. Et puis là, depuis deux ans, j'ai mis des bovins en viande, une race particulière qui s'appelle la galoé, et une tarine. Pour euh, ouvrir l'espace, parce que le fait de ne plus avoir des chèvres, quand même le mouton ne suffisait pas pour à, à entretenir. Et, euh, je trouve que les vaches ouvrent davantage euh, le pâturage que... Euh, ça, ça, ça, ça marie bien, ça m'avait les oreilles.